Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette mini-review et aujourd'hui on va parler des écouteurs Quiet Control 30 de chez Boz pour faire du sport, pour accéder de la musique et on verra, euh, c'est peut-être pas mes préférés, ils sont quand même dans le top 3. Allez, directement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui nous a été ni envoyée ni offerte. C'est un produit que j'ai acheté parce que j'avais envie de casque. On a déjà testé le, le Huawei euh, Sonde, non, le Huawei FreeLace Pro, et là en fait j'ai vu que ça, il y avait ça chez Bose, et on en trouve en Asie à un prix vraiment d'enfer. Je me suis dit il fallait quand même que je teste un petit peu. Alors étonnamment, si vous les cherchez sur internet, ils sont pas faciles à trouver. Hein. C'est un peu la galère. En Asie, on en trouve, en Europe pas trop, aux Etats-Unis, on en trouve encore un petit peu. Et pour cause, en fait, Boss les a commercialisés de 2016 à 2020. Et après, ils ont arrêté de les commercialiser. Alors, il y en a encore. Hein, il y a certains vendeurs qui ont du stock, machin, avec plus ou moins de bons prix. Mais voilà, ils les commercialisent plus. Donc, si vous allez sur Buzz officiel, il euh, n'y a plus. <rire> ça explique cela. Et pourtant, ils sont vraiment pas mal. Allez, comme à chaque fois, une review, service sur un plateau. Bah <rire> oui, si tu veux. Bon, dans la boîte. Alors, chez Buzz, on achète de jolies boîtes. Hein. Je veux dire, bon, le prix il pique un peu. Mais bon, on a quand même de jolies boîtes. On a une pochette aussi. Une très jolie pochette. <rire> bien avoué. Dans la pochette, on retrouvera bien des petits coussinets pour pouvoir les remplacer ici. Donc, euh, comme ça, une fois que je perdu, je pourrais les remplacer, ça fait toujours plaisir. Et il ya différentes formes et bon, les différentes tailles ça permettra de les adapter un petit peu à l'oreille. En vrai, on a la gauche et la droite. On a un câble USB vers micro USB Alors, encore une fois, c'est la vieille connectique. Mais quand on sait qu'ils ont été commercialisés de 2016 à 2020, on se dit oui, l'usb Type C, nana c'était pas encore trop trop la mode. Donc euh, on leur pardonnera. Euh... Ou pas Bon, première chose qu'on peut voir avec ces écouteurs, c'est qu'il y a le tour de cou. Et moi, personnellement, c'est vraiment le truc que je préfère. C'est-à-dire qu'on le met comme ça et tout, on a le tour de cou. Vous voyez, ça évite que ça tombe et tout. Moi, c'est vraiment le format que je préfère. Hein. C'est pour ça que je préfère les Freelix Pro et que euh, voilà, et que j'en cherche un peu toujours dans ce genre-là. Mais c'est voilà, que le tour de cou, quand on fait du sport, quand on marche ou quand on fait de la moto, c'est pour moi le meilleur emplacement. Et c'est surtout le meilleur emplacement puisqu'ils peuvent mettre les batteries au lieu d'essayer de caser les, les batteries dans les écouteurs comme ça en mettant un truc ridicule et avec une autonomie qui est relativement discutable. Là, ils mettent les batteries directement dans l'arceau, et ce qui fait qu'avec ces écouteurs là, on arrive à 10 heures d'autonomie. Voilà, donc on peut les écouter vachement longtemps. Alors, bien évidemment, si tu forces la réduction de bruit, ça va limiter l'autonomie. La, la, je pense moi je suis à peu près dans les 6 heures, mais ça reste tout à fait correct et honorable par rapport à la qualité du coup. bon. Allez, dans notre arceau, on retrouvera un bouton. Alors, il est un peu chelou. En bouton vif, j'arrivais pas. Alors, quand tu appuies une fois, ça se met en route. Quand tu restes appuyé dessus, ça se met en appairage. Et quand tu restes appuyé deux secondes, il s'éteint. c'est Quand tu veux les éteindre, c'est là, et après, tu as les petites. Lettre qui s'allume, voyez quand on met ici, on a la petite lettre qui affiche que c'est bien le Bluetooth. On a l'appairage. Ensuite, elle va trouver mon téléphone, elle va s'appairer et bim bada boum, l'affaire est faite. Voilà pour rester éteint. On appuie 1, 2, et voilà, c'est tout. Si on a trop longtemps, en fait elle nous donne l'autonomie de la batterie. Donc, c'est j'avais eu un peu de mal au début, mais c'est quand même plutôt bien pensé. Bon, de plutôt bien pensé la télécommande aussi. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a le petit logo NFC. J'ai toujours pas compris l'intérêt de mettre du NFC sur des écouteurs comme ça. Je crois pas que mon téléphone l'est et Bluetooth, pérage, nom de Dieu, voilà. Bon, on a une télécommande, bouton volume plus moins. Ça, c'est pas mal, vous voyez, on met ici, bouton volume plus moins, OK. Bouton play, pause, OK. Alors, certains euh, manipulations, tu peux régler. Si tu double-clics, ça fait la chanson d'après. double clics c'est la chanson d'avant. Le plus intéressant, en fait, ça sera sur le côté, où on a d'autres boutons. Et en fait, ces boutons-là sont faits pour paramétrer la réduction de bruit. Ça veut dire que si tu mets moins, en fait, ça va enlever la réduction de bruit et ça va ouvrir le mode AWARE. On verra ça tout à l'heure. Et si tu mets plus, eh ben ça va diminuer progressivement le mode aware et augmenter le niveau réduction de bruit. Donc, on a un truc qui est assez réglable et on verra qu'il y a une plage qui est assez large entre super aware et super réduction de bruit ou si on est un peu entre les deux. Alors, malheureusement, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y a pas on-off. Il n'y a pas aware, off et euh... réduction de bruit. Il faut vraiment passer par rester appuyé sur le bouton comme ça longtemps et tout. C'est pas ce que je préfère. les oui, car tout le monde sait que c'est la Watt que je préfère. Bon, au niveau des haut-parleurs, on retrouve un peu cette espèce de conception qui permet de rentrer dans l'oreille, qui est qui est le meilleur système au monde. Il <rire> y pas chier, je veux chier. Une fois que vous l'aurez essayé, ça rentre super bien dans l'oreille et tout, ça se cale et tout ici, ça bouge pas et tout. Vous avez vu, les écouteurs sont pas trop prédominants. C'est quoi le bout de truc qui dépasse là Bon, peut-être ah, c'est la ma maman. <rire> Bon, vous avez vu, les écouteurs sont pas très euh, prédominants comme ça, vous voyez, ils rentrent bien, si on met un casque de moto par-dessus, c'est super bien, ça tient super pas mal, encore une fois, il faut vraiment tirer dessus pour les enlever et tout, c'est vraiment le, la meilleure solution pour faire du sport ou même pour utiliser de la musique, puisqu'ils tiennent bien, ils rentrent bien dans l'oreille et euh, du coup, ça améliore vachement le son. Bon, ce qu'il faut parler de la qualité du son bah, Bien évidemment, c'est du son Bose. Alors, le son Bose... Buzz... Certains disent, les spécialistes, les très que c'est un son qui est très médium. Et c'est vrai qu'on le voit un peu sur les Acoustima 7, 8, 9, 10, des choses comme ça. On a un son qui est quand même relativement médium à cause d'un ampouleur large bande. Alors ça descend pas mal dans les graves, même si c'est pas trop assourdissant. Ça monte assez haut dans les médiums et quand même pas mal dans les aigus, ce qui fait qu'on a quand même un son qui est, qui est super qualique, qui est super dynamique et tout. Il y a mieux, certainement, hein, au niveau audio, surtout dans cette gamme de prix-là. Mais on a un son qui est propre partout. Ça s'attire pas. C'est propre. On a des basses, des médiums, des aigus. Il voilà. n'y a rien à lui reprocher, on a vraiment un super son, par contre on n'a pas un son ifine ni audiophile, et en même temps, ils sont un peu vieux et obsolètes. Bon, je vous fais quand même voir l'application, parce que alors, certainement il n'y a pas grand chose dedans, encore une fois, hein, vous allez pouvoir faire les réglages, le nom, la connexion, partage de musique, programmation, invité vocal, pour vous dire vous avez reçu un appel ou raccroché un appel. L'invité, euh... ah ben ouais, j'ai pas mis en anglais. Pas... du coup je me suis même pas rendu compte qu'elle était même pas en français, voilà, donc là je l'ai mis en français, voilà, c'est bien. Puisque je parle le français aussi. voilà Bon, lors des invités en français et le mode d'emploi et information sur le produit, c'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien un mode de réduction de bruit. Nous avons reconnaissance en rien hein, voilà Ici, tu vas pouvoir régler la réduction de bruit maximum. Et en fait, tu pourras voir que, par exemple, avec la télécommande, tu vas pouvoir régler. Là, on est sur le mode Aware maximum. Ça veut dire que on va vachement entendre le son qui est euh, à l'extérieur. Et vous voyez, quand on appuie dessus, cran par cran, et un petit peu niveau par niveau, on va pouvoir régler soit on enlève progressivement en fait le mode aware, ça veut dire les sons de l'extérieur de maximum à minimum, voire zéro, et ensuite tu vas pouvoir monter la réduction de bruit entre bas. Ben, Très peu de réduction de bruit à au maximum et tout. Et c'est là qu'ils sont quand même plutôt intéressants. Et c'est la première fois que je vois des écouteurs comme ça. Alors, on avait testé les One More qui avaient un peu cette technologie là où on pouvait régler. Il y avait plusieurs modes, mais pas aussi paramétrable à ah bon, on pouvait aller vraiment fin dans les, dans les réglages. Bon, malheureusement, on peut pas mémoriser le truc. Donc, du coup, il faut à chaque fois le faire à la main et juger un peu à l'oreille le son qui vous prévient bien. Si vous voulez mettre euh, ouais euh, rêve sur la télécommande. Après, en mode réduction de bruit dans l'autre sens et tout. Bon, ils sont vieux, on leur pardonnera. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi Le son qui est de ouf, l'autonomie qui est géniale, le mode tour de cou et tout. Voilà, c'est un produit Bose. On s'attend un peu à un produit quand même de qualité. Et même si c'est un vieux produit, encore une fois, de 2016, on se rend compte qu'il était déjà vachement en avance par rapport à tous les casques qui sortent de maintenant et qui ont à peu près des fonctions similaires. Donc, c'est vraiment un produit que j'aime bien. Qu'est-ce que j'aurais regretté, en fait Alors, le seul truc que j'aurais regretté, c'est un cette espèce de bouton, en fait. C'est soit on peut pas il y a pas euh, ouvert fermé et réduction de bruit il faut passer par une espèce de transition avec la télécommande et tout c'est un peu relou voilà, bah encore une fois, voilà. Et je pense que s'il y avait une nouvelle version, il corrigerait ça. Et le casque de moto. Quand on met le casque de moto, la télécommande est tellement haute, en fait, ici, qu'elle se retrouve dans le casque. Donc, quand on veut toucher le truc avec, on est obligé de mettre la main dans le casque et tout, ce qui est moins pratique, par exemple, que mes Huawei, où là, il bah, y a trois modes, on reste appuyé dessus, et la télécommande est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. C'est simplement pour dire, par rapport à mon utilisation quotidienne, mais après, rien à dire. Bah, si, à dire, <rire> à dire qu'on les trouve plus, enfin, on en trouve difficilement. Sur Amazon France, il y en a plus. en Asie, il y en a apparemment Alors, on peut les payer hors taxe et tout comme ça bon ça peut être une bonne affaire vous pouvez les trouver également. Alors j'ai trouvé sur Amazon.com, voilà Amazon.com. En a encore. Il y a des vendeurs qui ont encore un peu de stock et tout. Là, le prix 190 euros. Alors ça pique un peu. C'est quand même 200 balles. Mais en même temps, c'est les prix boss, hein. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas survendu parce que le mec il en reste un peu. Après, vous pouvez essayer au troc de Lille euh, ou dans les brocantes, mais vous n'en aurez pas non plus. Donc 190 euros. Bon, par contre, au niveau des frais de port, ça pique un peu. 55 euros vers la France et tout. Voilà. Les mecs qui s'enflamment un peu. Est-ce que vous pourrez en trouver sur internet, sur vos sites préférés Bah dites-moi ça en commentaire. Il il y a encore un peu de stock et tout mais encore une fois on se rend compte que oui ils les ont arrêté en 2020 on est quand même toi en 2022 bientôt 2023 il y a des choses qui font que certains modèles peuvent faire mieux mais moi je trouve que déjà pour l'époque c'était quand même déjà pas mal alors du coup je suis allé sur le site de Bose en me disant oui mais alors c'est quoi les remplaçants bah c'est pas <rire> c'est il n'y a pas de remplaçant c'était ce truc là il était trop bien les remplaçants sont les Bose sport open earbud 199 dollars comme ça et c'est l'espèce de couillette que tu te mets autour de l'oreille et tout un hein, gauche à droite je suis pas super fan dessus parce que ça des trucs qui sont un peu gros parce qu'il faut mettre la batterie, l'électronique dedans et tout. Et au niveau du confort, je préfère encore une fois ces histoires avec le tour de cou. Ben oui, je sais, ça, ça s'invente pas. Ben voilà, ça sera tout pour cette mini review. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces écouteurs. Est-ce que pour vous, waouh, en fait, ils sont vraiment bien et Bose de refaire une mise à jour Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité En fait, vaut mieux encore les acheter puisque, comme moi, vous pourriez les utiliser tous les jours et vous dire que. Et par rapport au, au Huawei, euh, Bose, euh, ils n'ont pas à rougir. Hein. Ou alors, c'est Huawei qui n'a pas à rougir par rapport à boss puisque les Huawei étaient à moins de 100 balles, et ceux-là, ils sont euh, 200 balles, ou 150 balles hors taxe, en a ici. Donc, du coup, euh, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces écouteurs-là. Si t'as aimé cette vidéo pouce en l'air, t'as pas aimé cette vidéo pouce en bas, t'as aimé ne pas aimer cette vidéo pouce en l'air, t'as pas aimé aimer cette vidéo... Mmh en l'air, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Prochaine vidéo, je vous fais mon top 5 pour vous dire dans l'ordre quels sont mes préférés. Je rappelle, on avait testé les inductions, on avait testé les JBL, on avait testé leur buzz machin Bluetooth. On a cela là on a les ouais qui sont là. Je donnerai un peu mon top 5 avec les pourquoi et les comment, et après, on attaquera des produits pour les caméras sport. Et après, on reprendra les montres. Plein, plein, plein de trucs. Moi, je serai trop, je m'abonnerai. Mini review. Parce que tu le vieux bien. <rire> Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours pour une mini-review. Sinon, sur GLG Review pour des vidéos complètes, euh, diverses et variées.